Tu joues très mal. Ça ce sont des menaces. Non, il dit tu joues mal. Oui, je joue très mal. Hier, je t'ai parlé. Et hier, je t'ai dit. Le que tu, hier, je t'ai. Hier, tu m'as dit non, que tu vas prendre tes affaires, tu vas partir. Je t'ai demandé quand tu vas le faire. Tu m'as dit quand tu vas le faire. C'est pas le fait qu'on ait fait l'amour qui change quoi que ce soit. Ça, mon je ne veux pas discuter de ça Je, dis, je ne veux pas discuter dis, avec toi Je ne veux pas discuter, dis, ne veux pas discuter ne me pas de On n'a rien de... à se dire en fait Si je ne veux pas te parler, tu comprends que je ne veux pas Maintenant tu me, tu me touches le matin, maintenant pourquoi Pourquoi tu me violentes Tu me touches le matin, pourquoi Pourquoi tu me violentes Je t'ai demandé quelque chose ce matin Je t'ai demandé quelque chose ce matin Si tu continues à me violenter, je vais préférer sortir d'ici je dis, je t'ai bah, demandé, je vais te faire je quelque te chose, demander tu me... vas juger que c'est moi qui te fait mal. Je t'ai demandé quelque je chose Je ne veux pas te parler. Je ne veux pas. Tu vas me parler. m'as <rire> fait que tu vas me supporter. <rire> tu vas me supporter. On va se suivre, ça fait que je ne veux pas te dire. Attends, on va. Je te suis. On va rester là. Attends, moi, j'ai le même retour, je me suis. Tu m'as fait rester là. Donc oh, on est là. Tu joues très mal.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 Maintenant, tu me, tu me touches le matin, maintenant pourquoi Pourquoi tu me violentes Tu me touches le matin pourquoi Pourquoi tu me violentes Je vais en te fait... demander quelque chose ce matin. Je vais te demander quelque chose ce matin. Si tu continues à me violenter, je vais préférer sortir d'ici. Je dis, je, bah, demandé. Quand je vais te demander quelque chose. Tu vas juger que c'est moi qui te fais mal. Je vais te demander quelque je chose. ce matin. Je ne veux pas matin. te parler. Je ne veux pas. Tu vas me parler. Mais tu m'as fait que tu vas me supporter. Tu vas me supporter, on va se suivre, je ne veux pas dire. Ah non maman. je suis, on va rester là. Parce que moi, je vais l'air de le tu m'as fait rester là. Donc, on est là. Je pas pour qui. C'est pas pour Arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça. Arrêtez ça. Un Nice, un Ennis, un, niz, un, niz, un, niz, un niz. Non, un non un non, non.